À la machine mes pensées, un t-shirt un jean, un rire jaune, des peurs bleues, la vie en rose pour que ça aille mieux. Un, deux, trois, j'appuie sur start. Ma grande lessive de couleurs. Tourne, tourne, tourne, tout se mélange dans mon cœur. Au son du temps pour ma grande lessive de couleur. Tourne, tourne, tourne, tout se mélange Dans mon cœur, au son du tambour J'ai racheté des idées noires Un rouge de colère, du vert d'espoir Si seulement, une fois terminé Un arc-en-ciel pouvait s'envoler Un, deux, trois, j'appuie sur Star Ma grande lessive de couleur Tourne, tourne, tourne Tout ce mélange dans mon cœur Au son du tambour Ma grande lessive de couleur Tourne, tourne, tourne Tout ce mélange dans mon cœur Au son du tambour